Bonjour les amis, la chute de la bourse actuellement est vraiment la démonstration que trader à long terme est beaucoup plus dangereux que trader à court terme alors que certaines personnes estiment que c'est plus stressant de trader à court terme. Moi je trouve que pas du tout, je fais beaucoup de trades qui ne durent que quelques secondes. Donc j'ouvre une position, je ferme une ou deux minutes maximum. Si ça dure plus longtemps c'est probablement que le marché hésite et je, je sors souvent de, des positions à ce moment-là. Par contre, vous pouvez faire des gains très rapidement. Donc, sur un marché volatile comme le DAX par exemple, eh bien, vous, vous prenez une position, vous sortez rapidement en gain et voilà, vous êtes tranquille, il n'y a absolument pas de stress. Il y a quelques années, moi, je faisais des trades beaucoup plus longs qui duraient des heures, voire euh, même des nuits. Je me levais la nuit pour aller voir euh, comment évoluait le marché et si j'étais en perte, eh bien, j'étais mal, hein, je ne passais pas une bonne nuit. Donc, euh, moi, j'ai éliminé totalement ce type euh, de trading et je peux vous dire qu'actuellement, avec euh, la chute, il y a des gens qui ne doivent euh, vraiment euh, pas être heureux euh, les gens qui investissent à long terme, alors euh, ils, se con, ils se consolent en disant « oui ça chute, euh, donc je pourrais y racheter à un meilleur prix ». Oui, mais euh, en attendant, ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent pour certains. Donc euh, moi je suis totalement contre euh, ce type de trading. Donc il vaut beaucoup mieux euh, trader à court terme. D'ailleurs depuis que je fais du trading, que j'apprends le trading, je n'ai connu aucun trader qui euh, avait de bons résultats à long terme. Je ne doute pas qu'il y en a, qu'il y a des traders qui ont, qui ont long terme, mais en tout cas, moi je n'en connais aucun personnellement. Tous ceux que je connais euh, qui font réellement du trading, eh bien c'est du très court terme, euh, du scalping ou du day trading, donc des trades qui durent maximum quelques heures, mais on coupe ces positions en fin de journée, ça c'est la clé pour avoir des résultats rentables. Donc toutes mes formations sont basées là-dessus et euh, donc euh, j'évolue toujours, euh, j'apporte toujours à mes étudiants un maximum d'informations pour toujours les orienter vers la meilleure technique, mais je reste toujours dans cette idée donc, de, de trading à court terme. Maintenant, euh, j'apporte en plus euh, une formation au Market Profile qui est un outil euh, fantastique donc, pour apporter donc, euh, des signaux encore plus évidents, plus sûrs de comment trader euh, chaque jour donc à l'ouverture du marché euh, du Dax par exemple, vous avez euh, des signaux souvent qui sont évidents une fois qu'on connaît la technique et qui vous disent euh, ce que va faire le marché euh, pendant les heures qui suivent. Donc c'est vraiment hyper euh, intéressant comme outil pour euh, faire toujours du scalping et puis si vous voyez que le marché va monter euh, sur base euh, du market profile, et bien, vous, prenez, vous pouvez prendre euh, des petits trades, couper et éventuellement laisser une position plus longtemps mais en la protégeant et vous ne prenez aucun risque en tradant comme cela. Donc moi c'est ce que je conseille à tous les traders débutants, faites du scalping, ce n'est pas du tout plus compliqué qu'une qu autre méthode, au contraire et un enfant de 7 ans peut euh, faire ça. Inutile de faire euh, des études. Il y a des gens qui disent Oui, moi j'ai un diplôme en ceci et en cela, et ils ne savent pas trader. Donc, euh, c'est donc, euh, des gens qui, qui font juste euh, de l'esbrouf, euh, du marketing, qui vendent des formations euh, qui ne valent rien du tout, qui vont vivre à Dubaï. Et bon, euh, j'ai suivi ces formations. Ce, ce type-là, il n'a jamais tradé de sa vie. Il a, en 16 mois de formation que j'ai suivi chez lui, il n'a jamais tradé une seule fois, même sur un, sur un compte euh, démo et donc euh, maintenant il a laissé tomber le trading. Il vous vend des formations pour devenir riche en agissant, hein. il faut agir comme il dit. <rire> donc euh, euh, moi quand je vois des, des gars comme ça, euh, c'est triste de voir les gens qui, qui se laissent abuser par des, des personnes comme ça. Le trading efficace, euh, ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. Donc, il y a moyen de vous former de manière vraiment efficace, apprendre à gagner de l'argent. Et actuellement, avec le, le mouvement des marchés à la baisse, ben vous, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas parce que le marché baisse que ça nous dérange, nous traders. Non, au contraire. Du moment que ça bouge bien dans un sens ou dans l'autre, eh bien, vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. J'espère que vous êtes convaincus. Donc si vous n'avez pas encore euh, une bonne méthode, eh bien, vous me ferez confiance, vous suivrez euh, mes formations. Et euh, j'espère vous retrouver euh, prochainement. Donnez-moi des, des retours de vos expériences et euh, on pourra partager. Mettez des commentaires sous la vidéo euh, ou envoyez-moi des emails avec vos résultats, avec ce que vous avez déjà fait, les formations que vous avez suivies qui vous ont donné des bons ou des mauvais résultats. Donc tout ça c'est intéressant et ensuite on pourra, on pourra en discuter, peut-être que je vous aiderai à améliorer votre manière de trader. Voilà, mettez un pouce vers le haut si vous appréciez ma vidéo, partagez-la, ça me fera plaisir, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, au revoir.